Bienvenue dans cette quatrième partie de notre Flappy Bird Clone où on va maintenant s'occuper des collisions du bird, du player avec les pipes ou les sorties euh, en haut et en bas de l'écran. Alors avant toute chose, on va modifier, ici je vais modifier mon... Pipe, mon préfab ici, la vitesse je vais la passer à 5 pour gagner du temps effectivement euh, quand je fais play, de manière à ce que les pipes arrivent beaucoup plus rapidement et qu'on gagne du temps à chaque essai, sinon ça va être relativement lent. Voilà, donc je vais tester tout de suite pour voir la vitesse, pour le moment j'ai un petit souci, pourquoi Unity ne se lance pas Alors. Voilà c'est parti petite latence et donc on peut voir que ça va beaucoup plus vite ce qui va nous faire gagner du temps Là on peut voir quand on a une collision évidemment notre player est poussé et repoussé en fait rentre en collision et est repoussé Donc là le but maintenant ça va être de détecter la collision euh, N'importe quelle collision j'ai envie de dire on va même pas devoir tester avec quoi le player rentre en collision Parce qu'à partir du moment où il rentre en collision il est mort Donc que ce soit euh, en sortie de l'écran ou avec les pipes Donc on va s'occuper d'ailleurs d'abord de ça alors on va retourner au niveau de notre bird controller et c'est ici qu'on va ajouter une nouvelle méthode qui s'appelle void on collision enter alors ne vous inquiétez pas, mon Visual Studio est paramétré de manière à mettre euh, private par défaut et de renseigner euh, ici l'identification le, le, le, le, en fait de l'objet qui rentre en tant que collision. Donc ici, en, de coutume, on l'appelle plutôt Col. Euh, mais euh, encore une fois, là, c'est même pas nécessaire. Je peux même le supprimer parce que je ne vais pas tester avec quoi euh, mon Bird rentre en collision. À partir du moment où il rentre en collision, bah, je serai en fait euh, ici dead. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va recharger tout simplement le level. Ici, c'est pour débuter, donc on ne va pas faire quelque chose de très poussé. Pour ça, on va devoir utiliser euh, importer le namespace qui s'appelle using qui s'appelle ça va nous permettre en fait d'utiliser euh, la bibliothèque Scene Management qui va nous permettre tout simplement de recharger le level. Donc ici on va utiliser ici Manager.loadScene .loadScene pour charger une scène. Cette scène ici s'appelle Game, c'est comme ça que je l'ai appelée je pense, on va les vérifier. Mais de toute façon on va devoir intervenir euh, sur le jeu, vous allez comprendre pourquoi. Donc elle s'appelle bien Game. Pour que le Scene Manager fonctionne il faut que les scènes soient identifiées. Donc pour ça vous allez dans Settings, et ici vous avez les scènes inbide. Et donc on va faire ici Add Open Scene, c'est-à-dire qu'on va ajouter la scène ouverte, mais vous pourriez glisser d'autres scènes dedans. Ce Scene Manager, ici, pour ceux qui débutent, va permettre à Unity, en fait, de lancer à la compilation cette scène en premier lieu. Et notamment, avec notre Scene Manager, on va pouvoir la relancer. Si elle n'est pas identifiée dans le Byte Setting, vous allez avoir une erreur. Euh, vous pouvez, évidemment, mettre beaucoup toutes les scènes de votre jeu. Vous pouvez charger une autre scène si vous le désirez. Ça pourrait être un Game Over, ça pourrait être autre chose, mais là, on va faire quelque chose de relativement simple pour ceux qui débutent. Et donc, euh, n'oubliez surtout pas de charger vos scènes ici, et lors en fait l'index 0 ici va toujours être le premier, la première scène lancée par, euh, par le jeu. Donc on va tester tout de suite ça pour voir ce que ça donne. Mais normalement à la collision ici avec mon pipe, je devrais en fait recharger tout simplement le level. Donc on va tester tac, et on peut voir que ça fonctionne. Par contre on peut toujours sortir de l'écran sans mourir. Donc comment va-t-on faire bah, Maintenant qu'on a fait ce code en fait, on va s'en servir. Il y aurait bien des façons de faire, on pourrait détecter le haut et le bas de l'écran. Euh, mais ce qu'on va faire ici tout simplement, on va ajouter un empty qu'on va appeler zone euh, zone on pourrait l'appeler zone dead je vais mettre zone HB pour haut et bas je vais ici lui ajouter une petite étiquette pour tout simplement ici pouvoir le visualiser je vais le placer en le déplaçant ici je vais le placer un petit peu en la sortie de l'écran on peut voir la délimitation qui est là et je vais ici lui ajouter un box collider 2D que je vais laisser euh, en fait en surtout pas passer en trigger pour qu'il y ait bien une collision avec évidemment vous, vous doutez bien on va agrandir son size alors on va déjà peut-être le réduire sur, sur euh, Y, et on va l'agrandir de manière à ce que ça dépasse bien ici au niveau de l'écran. On pourrait d'ailleurs ne mettre que cette partie-là, hein, parce que le, le player n'est pas censé aller ailleurs... Euh, il peut toucher que là et là, donc on, on, va, on va faire comme ça. Alors par contre, on va lui ajouter tout de suite un deuxième box collider et plutôt que d'en rajouter un, on va faire ici clic sur la petite molette, la petite roue dentée pardon, copy component et on va recliquer, on va faire past component as new. Pourquoi Pour avoir exactement le deuxième et comme on a déjà la taille, on va simplement ici déplacer euh, l'offset Y pour ici le mettre en bas de l'écran. Donc on va l'ajuster pour le mettre assez proche du, du bas de l'écran, et ici on va faire pareil, on va l'ajuster un petit peu, alors pardon, je vais faire ctrl z, c'est ici sur l'y, et on va ici le mettre à peu près au bord. Et donc si on teste maintenant, on devrait avoir notre player, Tac, qui touche le haut ou le bas et ça recommence. Voilà, donc ça peut aller long, ça peut être longtemps. Bon, voilà, c'est un système comme un autre, on, peut, on aurait pu détecter les bords de l'écran, ça aurait été un peu plus dynamique. Vous pouvez voir que je suis pas très fort, je faudra que je règle les paramètres ou déjà réduire un petit peu la taille de notre bird, parce qu'effectivement c'est assez dur. Euh, mais ce, ce sont des, des paramètres ici à, à régler, évidemment. Euh, donc je vais euh, bah d'ailleurs on va le faire tout de suite on va ici modifier tout doucement ici je pense que 300 sera beaucoup plus adapté et on va tester ça je devrais y arriver un peu plus facilement voilà on a un saut qui est moins important qui nous permet de gérer ça un peu mieux voilà vous voyez que ça devient assez facile enfin assez facile je m'entends voilà et donc ici si je volontairement. Paf! On peut voir que je repars. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. On est bien en place. Alors, une chose qui va être intéressante de voir. Et là, pour tricher un petit peu, je vais prendre mon bird et je vais cocher au niveau de son, son box collider East Trigger. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de continuer ici de, en fait, de passer à travers. Ça continue. J'ai plus de détection de collision et donc mon jeu ne pour, pour tester, ça va bien. Alors, rien. Je vais soulever un problème qu'on va corriger tout de suite. C'est qu'ici, on peut voir, j'ai des pipe clones. Qui arrive indéfiniment imaginons que vous faites 8500 de points vous aurez ici euh, au moins euh, même plus de vous, a, bah non, vous en aurez 1500 pardon vu qu'on qu compte un point à chaque passage de pipe et donc ici ce qu'il faut c'est limiter ce nombre de pipe alors ça va être assez simple on va utiliser euh, un, une, com une commande qui s'appelle destroy vous allez voir c'est assez simple à utiliser donc on va optimiser un petit peu ça euh, pour ce faire on va aller dans le script qui instancie en fait ici au niveau du préfab. Euh, bon, pas celui-ci pardon le spawner de pipe voilà ici et on va aller dans le spawner script et on va modifier quelque chose alors ce qui, l'idée c'est de, de, de à partir d'un moment donné détruire euh, ce qu'on a instancié au niveau du euh, pipe prefab alors pour ça on va devoir faire un destroy mais pour ça il faut identifier l'objet pour le moment l'objet ici euh, on l'instancie on le stocke dans aucune variable donc on va le stocker dans une variable on va déclarer une variable de type game object qu'on va appeler geo et on va dire qu'elle est égale à instancié pipe prefab alors ici ça râle pas, si jamais ça râle ici parfois on est obligé de rajouter as GameObject, voilà alors ce qu'on va faire maintenant, on va ici sur cette variable on va tout simplement maintenant qu'elle est identifiée, je peux ici avec geo, euh, faire des choses dessus euh, ça ne pose pas de problème, donc on va utiliser la commande destroy entre parenthèses, le premier argument de cette, cette, cette méthode, enfin cette, cette fonction destroy, va être de dire quel objet on doit détruire. Donc ça va être le géo, parce qu'on a instancié, on l'a identifié. Chaque géo va être identifié à son propre nom, clone 1, clone 2, clone 3, et donc Unity va les détruire. Mais si je laisse comme ça, ça l'instancie, ça le détruit tout de suite, donc je ne le verrai pas arriver. On va passer une virgule, et là on va avoir le droit à un deuxième argument qui va être un temps, en fait, à partir du moment où il doit être détruit. À partir du moment où ce destroy est lancé, on va dire que, par exemple, au bout de... Euh, 10 flottes par exemple donc à peu près 10 secondes euh, ces pipes doivent être détruits. Alors vous pouvez ajuster ça en fonction de la vitesse et tout ça, mais on va laisser une petite marge. Alors je laisse volontairement descendre mon, mon bird, mais on devrait voir si au bout de 10 secondes, en fait ça ne devrait plus euh, ça devrait rester fixe parce que le premier va partir et le dans la foulée l'autre. Euh, donc pour nous ça va être invisible. Mais on peut voir que si j'en ai que 5, voilà, malgré tout. Et vous allez voir que si on recule, on peut voir que ceux-ci disparaissent parce qu'ils sont détruits au bout de, de 10 secondes après avoir été instanciés. Donc, je, je voyais, c'est vraiment là. Du coup, ça, ça va permettre de ne pas avoir des milliers de... Si vous allez loin dans le, dans le score, des milliers de pipes qui vont être générés qui risquent de faire ralentir, notamment si vous passez ce jeu sous Android, par exemple. Euh, le terminal beaucoup moins puissant, ça risque d'être problématique. Voilà. Donc, euh, voilà pour ce qui est ici de, bah, de, de, de, de la collision. Maintenant, on a un jeu... alors je vais repasser mon burn, ici je vais son... décocher son East Trigger pour pouvoir justement avoir une collision. Et euh, ici on a un jeu qui est complètement on va dire, fonctionnel, d'ailleurs je vais le mettre en plein écran, ce sera un peu plus simple. On a un jeu qui est complètement fonctionnel, évidemment c'est un jeu très simple, comme je vous l'ai dit, mais c'est un jeu qui vous permet de découvrir... Euh, comment euh, utiliser Unity et faire un jeu de type euh, Flappy Bird ici euh, relativement simplement. Vous pouvez voir que c'est assez rapide. On aurait pu faire voilà, je me suis touché et voilà évidemment. Donc on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus pointu évidemment, mais là c'est un, un clone pour débutants. Donc j'espère en tout cas que tout ça vous est utile. Euh, voilà. Donc je pense qu'on va encore faire une petite partie parce que là euh, ce qui serait bien c'est de voir quelque chose d'assez simple à comprendre qui est le stockage en fait du meilleur score. Et donc on va utiliser. Euh, quelque chose, vous allez voir par la suite, faire une petite présentation assez rapide et on va encore modifier ce code pour justement garder notre score, ici le meilleur score en mémoire et on va l'afficher, on va se servir du canvas, déjà existant pour afficher par exemple en haut à droite de l'écran le meilleur score euh, et si vous le battez évidemment, il faudra coder de manière à tester si notre score est meilleur et le stocker en tant que meilleur score, voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le, le site et dans les forums pour poser des questions d'ailleurs sur sur ça, euh, vous pouvez retrouver ce lien normalement euh, une, sur la vidéo. Euh, sur la vidéo ici, normalement, devrait y avoir, pardon, excusez-moi, le, le lien vers le site. Si c'est pas le cas, vous allez euh, au niveau de la des commentaires de la vidéo, vous avez un lien aussi au niveau de descriptif de cette vidéo. Et sinon, vous avez aussi dans la bannière de la chaîne YouTube le lien vers le site internet. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like sur la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.